Prière de libération contre les infestations diaboliques. Ô Père céleste, je t'exalte en ton Fils Jésus qui s'est offert sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je t'adore en ton Esprit Saint qui me donne la force, me guide et me conduit à la plénitude de la vie. Je te loue en Marie, ma Mère céleste, qui intercède pour moi avec les anges et les saints. Ô Seigneur Jésus-Christ, me voici au pied de ta croix pour te demander de me purifier dans ton précieux sang qui jaillit de ton cœur et de tes saintes plaies. Lave-moi, ô oh Jésus, dans l'eau vive qui s'écoule de ton cœur. Garde-moi dans tes plaies glorieuses et guide-moi par ta sainte lumière. Père Céleste, je regrette sincèrement tous mes péchés. Je te demande pardon d'avoir manqué si souvent de justice, de charité, de vérité et d'amour fraternel. Je demande pardon pour moi-même, pour mes parents et mes ancêtres, de tout le mal qui a été commis. Pardonne-moi de n'avoir pas servi ton honneur et de n'avoir pas su t'aimer comme tu le mérites. Par le Saint Nom de Jésus, je soustrais au pouvoir de Satan toute ma vie et tout ce qui m'appartient pour le remettre dans les mains de Jésus-Christ. Par la lumière de ton Esprit Saint, donne-moi la force, ô Père, de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé et confessé mes péchés dans une entière sincérité. Révèle-moi, ô Père, quels sont les recoins obscurs de mon âme et quelles sont les fragilités qui ont pu donner à Satan la possibilité de s'infiltrer dans ma vie. Ô Père Céleste, je renonce à tout péché qui a permis à Satan d'exercer son emprise sur moi et j'abandonne tout chemin conduisant au mal. Seigneur Jésus, par ton nom très saint, devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur terre et en enfer, je chasse tous les esprits maléfiques et j'implore ta divine protection sur moi et sur tous ceux qui m'entourent. Par le saint nom de Jésus, que cesse toute emprise diabolique sur moi-même, sur ma famille, sur les choses qui m'appartiennent, maison, auto, etc., et que la croix glorieuse du Christ rétablisse partout l'amour, la paix et la liberté. Par l'invocation du précieux sang de Jésus, je brise et défais tout lien avec les malédictions, la magie noire, les vexations, les obsessions, les infestations et les maladies d'origine diabolique. Au nom de Jésus, je brise et défais tout lien avec des personnes maléfiques, avec l'occultisme, les cultes sataniques et les adeptes des sectes sataniques. Seigneur Jésus, remplis-moi de joie, de paix, de confiance, de vérité et de sagesse. Aide-moi à marcher dans ta lumière et dans ta vérité et fais que mes peurs et mes souffrances soient guéries par la douceur de ton amour. Voici, Dieu est mon salut, j'aurai confiance, je n'aurai jamais peur, parce que ma force et mon champ, c'est le Seigneur, il a été mon salut. » Ésaïe, chapitre 12, verset 2. Amen.